Aujourd'hui le 26 février 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, des tirs d'artillerie du groupe de forces occidentales ont touché des unités ennemies dans les zones des colonies de Novoslovska de la République Populaire de Lugansk, Mazutovka, et Kislovka de la région de Kharkov. En outre, six groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Percho Tabavka, Sankovka, Yagono et Krakmeno et de la région de Kharkiv. Les pertes au totales de l'ennemi par jour dans cette direction s'élèvent à 60 militaires ukrainiens, de véhicules de combat blindés et de voitures. Dans la direction Kranolimansky, les actions actives des unités du groupe de troupes centre, les frappes d'avions d'assaut, les tirs d'artillerie et les systèmes de lance-flammes lourds ont vaincu les unités ennemies dans les zones des colonies de Yanpolovka de la République populaire de Donetsk, Stelmiovka, Chervonopopovka, Shervonopopovka, de la République populaire de Luhansk, ainsi que la foresterie Sorebryansky. Au cours de la journée, jusqu'à 130 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés, deux voitures, une monture d'artillerie automotrice Akatsia et un obusier des 20 ont été détruits dans cette direction. Dans la direction de Donetsk, à la suite des actions actives des unités du de groupe de force au sud, des frappes aériennes, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds, plus de 100 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés, quatre camionnettes, un la monture d'artillerie automotrice Yosnika et un obusier des 30 ont été détruits par jour. De plus, dans la zone de la colonie Razliv de la République Populaire de Donetsk, un dépôt de munitions de la 68e Brigade Jäger des Forces armées ukrainiennes a été détruit. Dans la zone de la colonie de Chazoviar de la République Populaire de Donetsk, un radar de contre-batterie en TPQ-37 de fabrication américaine a été détruit. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporozhye. L'aviation et l'artillerie opérationnelle et tactique du groupe de forces Vostok ont infligé une défaite par le feu complexe aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies. De Nikolsko et de Vugledar de la République Populaire de Donetsk. Les pertes ennemies se sont élevées à plus de 75 militaires, un char, un véhicule de combat d'infanterie, un véhicule de combat blindé et deux camionnettes. Un dépôt de munitions de la 102e brigade de défense territoriale a été détruit près du village de Chervenoe, dans la région de Zaporozhye. Dans la direction de Kherson, à la suite de dégâts causés par le feu, jusqu'à 70 militaires ukrainiens, 6 véhicules et 3 obusiers des 30 ont été détruits en une journée. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 103 unités d'artillerie en position de tir, en effectif et en équipement dans 167 districts en une journée. Le centre de communication de la 110e brigade d'infanterie motorisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie d'Avdivka dans la République populaire de Donetsk. De plus, dans la zone de la colonie de Steroreskoï de la République populaire de Donetsk, la base de réparation et de restauration d'armes et d'équipements militaires des forces armées ukrainiennes a été détruite. Un hélicoptère militaire de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu au moyen de la défense aérienne dans la zone du village de Golubovka, dans la région de Kharkiv. En outre, 7 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits pendant la journée dans les zones des colonies de Katrinivka dans la région de Kherson, Chervonepopovka, popovka Novovodiane, Psnikno et dans la République Populaire de Lugansk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 390 avions, 211 hélicoptères, 3243 véhicules aériens sans pilote, 405 systèmes de missiles antiaériens, 8042 chars et autres véhicules blindés de combat, 1045 véhicules de combat à lancement multiple système de roquettes, 4222 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 8556 unités de véhicules militaires spéciaux.